Yo. Miss Lolita <rire> Move le, move bébé nanga Move le, move le, uh. move le, chérie nanga Move Mouvele move le, uh. Uh, uh, bouge avec moi Bébé naïe, bioko bina bina, bébé naïe, bioko